Bonjour, je suis Régis Saman, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Là, nous sommes dans la section développement personnel de mon blog, dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer. Alors, comment bien gérer son argent quand on est croyant C'est le thème de cette vidéo de ce jour et j'ai décidé de parler de ce thème parce que la plupart des croyants ont une méconnaissance des principes financiers du royaume de Dieu pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie en matière de finances. En d'autres termes, ils n'arrivent pas à bien gérer leur argent. C'est ce qui fait qu'ils sont souvent dans le manque et ça crée des frustrations et ça ébranle énormément leur foi. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler d'une des clés fondamentales que le croyant doit intégrer pour obtenir une gestion financière saine. Je n'ai pas dit être riche, j'ai dit avoir des finances saines, c'est-à-dire être capable de combler la majorité de vos besoins quotidiens et surtout de ne pas tomber dans l'indigence ou dans le surendettement. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs principes pour bien gérer ces, ces biens matériels mais celui là je le trouve personnellement puissant hein, à intégrer dans votre quotidien si vous voulez avoir une gestion financière saine. Ce principe là si vous ne le respectez pas vous allez tomber inévitablement dans le manque financier ou dans l'indigence. Vous savez que la plupart des, du cas, des cas où vous êtes dans les défaillances financières, ça vous entraîne presque toujours dans le péché, c'est-à-dire poser des actions qui déplaisent à Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de connaître, d'apprendre et de connaître les principes financiers de base et de les appliquer. Alors, de quoi s'agit-il? Le principe clé de base à intégrer dans votre politique de gestion, en tant que croyant, c'est le principe de l'intendance. Le principe de l'intendance nous dit quoi? Le principe de l'intendance nous dit que l'or et l'argent ne nous appartiennent pas. J'aimerais insister sur ce principe parce que pour moi, c'est la base de toutes les lois financières divines. C'est la base du succès, mais également c'est la base de toutes les difficultés financières des croyants quand on ne le respecte pas. Voyez-vous, la plupart des croyants se comportent comme si les biens matériels qu'ils ont étaient leur possession propre. L'argent, le salaire, les voitures, les maisons... Pour eux, tout ce qu'ils qu ont est leur possession propre et c'est à eux. Et comme l'argent est à eux, ils peuvent en jouir comme ils le souhaitent. Ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble. C'est parce que pour eux, c'est ma voiture, c'est mon argent, c'est ma maison. Malheureusement, c'est une affirmation ironique. Et quand vous pensez comme ça, ça va complètement changer votre manière d'utiliser votre argent et vos biens matériels. C'est ce qui va vous pousser, c'est ce qui va vous tromper. Et vous poussez à une très mauvaise gestion de vos biens. Par contre, à contrario, si vous voulez gérer vos biens avec habileté, ou, euh, il va falloir partir du principe que l'or et l'argent ne vous appartiennent pas. À partir du moment où vous avez intégré ce principe clé que l'argent et l'or ne vous appartiennent pas, ça devient extrêmement facile pour vous d'utiliser l'argent à bon escient. Et contrairement à ce que vous pensez, la plupart, les non-religieux et les non-croyants les non intègrent ce principe beaucoup plus facilement que les croyants en Dieu. Il faut savoir que les grands financiers, les grands génies de la finance dans ce monde sont des gens qui ont compris très tôt que l'argent n'appartient à personne. Il y a juste une nuance subtile chez eux, c'est que pour eux, non seulement l'argent n'appartient à personne, mais n'appartient pas non plus à Dieu. Et donc, Mais c'est déjà pas mal, puisqu'il y a une première partie du principe qu'ils intègrent. Alors, d'où vient ce principe Il faut savoir que le principe d'intendance a été développé par le docteur William Small. Le Dr. William Small est un auteur américain qui a écrit plusieurs livres sur le principe de la prospérité tirée de la Bible. Et donc, il a commencé sa carrière d'abord en tant que banquier, où il a exercé pendant 25 années. Ensuite, il a été conseiller à la Maison Blanche. Et donc, à sa retraite, le docteur William Small entreprend des études de théologie afin de percer les mystères et les lois de prospérité dans la Bible. C'est donc au cours d'une de ces études qu'il découvre par révélation biblique le principe d'intendance. En effet, ce principe financier vient du fait que c'est Dieu lui-même qui l'affirme dans le livre du prophète Agé, et je cite, « C'est à moi qu'appartiennent tout l'or et tout l'argent. Voilà ce que déclare l'Éternel des amis. » Voilà, donc ce n'est pas moi qui dis que votre argent, votre compte en banque ne vous appartient pas, mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Alors j'explique un peu le contexte de ce passage. C'était à l'époque du roi Perse Darius. Donc le peuple de Juda avait été annexé et ils étaient, ils étaient administrés par le gouverneur Jésus. Donc pendant ce règne, le peuple juif vivait vraiment une galère matérielle la plus totale. Les revenus ne suffisaient pas, les récoltes étaient maigres, les gens ne mangeaient pas à leur faim et même ceux qui avaient de l'aisance financière n'étaient pas du tout heureux. C'est donc dans ce contexte là que les prêtres demandent au peuple de cotiser pour rebâtir le temple du, du Seigneur. On demande aux gens d'apporter leurs biens, et il y a des gens qui semblent bouder la reconstruction. Alors Dieu va leur rappeler dans un premier temps que tout ce qui vous arrive là, comme malheur financier, est de mon fait. Et que tout argent et tout or que vous avez m'appartient. Et donc ça ne sert à rien de vous jouer les avares, hein, je paraphrase, en pensant conserver le peu d'argent euh, qui, qui, qui, qui, vous, qui vous reste. Voilà dans le contexte dans lequel Dieu rappelle ce principe. Je rappelle le contexte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyants, de, vers, de chrétiens surtout, qui utilisent ce verset pour prier, pour avoir des possessions matérielles. En fait, voici leur raisonnement. Comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, à Dieu le Père, et que par le baptême, je suis désormais fils de Dieu, je vais prier donc Dieu le Père, le Dieu de bonté, pour qu'il me donne cet argent-là en tant que fils, afin que je puisse en jouir comme bon me semble. Voilà comment ils voient le principe. Or, ce principe est très clair. Si vous intégrez le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il vous faut vous comporter comme des intendants. Il faut adopter l'attitude d'un gérant de biens d'autrui, comme un intendant. Un intendant, c'est quoi Un intendant, c'est un gestionnaire qui va utiliser et gérer les biens dans l'intérêt exclusif de son maître. Donc, dans notre cas ici, c'est Dieu notre maître. En nous comportant comme un intendant de biens, vous décuplez votre, votre habilité à gérer les biens matériels. La sagesse de Dieu lui-même va vous habiter pour administrer ses biens. C'est ça la clé pour être un très bon gestionnaire. C'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus lui-même va louer l'habilité d'un gérant malhonnête dans une de ses paraboles. Ok Alors je vais expliquer cette parabole-là pour que vous compreniez bien comment ce principe-là a fonctionné. Donc Jésus compte une parabole à ses disciples. Il dit qu'il y avait un homme riche qui avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Donc l'homme riche appelle son gérant et lui dit « J'entends dire de toi que tu gères mal mes biens. Tu vas rendre compte de ta gestion et après je te vis. » Je paraphrase bien sûr. Alors le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire puisque mon maître mérite la gérance Est-ce que je dois labourer la terre Je n'ai pas la force. Est-ce que je vais mendier J'en ai honte. » Donc il se retrouve dans une impasse et c'est alors qu'il lui vient une idée géniale. Il s'est dit Mais c'est ce que je vais faire pour que, une fois qu'on me cadre de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Donc, le gérant fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Et puis, il dit au premier Combien tu dois mon maître Celui-ci lui répond 100 jarres Il dit Viens, assieds-toi, et puis écrit 50. Il dit à un deuxième Et toi, toi, tu dois combien Celui-ci lui répond Je dois 100 sacs de blé. Il dit Viens, assieds-toi, et puis écrit 80. Donc, Jésus conclut et dit, et je cite, « Le maître file l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de les semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. » Voilà donc la parabole. Et donc, on va voir pourquoi Jésus loue l'habilité de ce gérant habile. L'habilité de ce gérant est louée ici par Jésus parce que le gérant a réussi à utiliser l'argent d'autrui pour se faire des amis qui vont l'accueillir après son licencement. Voyez-vous, c'est parce que le gérant a considéré que l'argent ne lui appartenait pas qu'il a pu trouver cette idée géniale. Il a pensé à rendre service à des gens avec l'argent de son patron. C'est vrai que c'est malhonnête, certes, mais c'est ingénieux et ce n'était pas du tout évident à trouver. Mettons-nous à la place aujourd'hui de ce gérant. Aujourd'hui, face à la menace d'un licencement, la plupart des gens vont penser à la protection de leurs revenus. Ils vont faire des calculs pour voir combien de temps ils peuvent vivre avec leurs épargnes. C'est comme ça qu'ils vont réfléchir et non comment utiliser leur argent dont ils disposent pour trouver un nouvel emploi. Mais pourquoi ils pensent comme ça Ils pensent en termes de protection de biens parce qu'eux-mêmes ils pensent en termes de possession. Or, oh, Jésus veut nous montrer ici une grande leçon de gestion. En fait, quand vous considérez que ce que vous avez ne vous appartient pas, vous serez habité systématiquement par la sagesse divine, quand il s'agira de gérer les biens. Donc, vous-même, on va prendre un exemple simple. Observez votre propre comportement dans la vie courante. Quand quelqu'un vous prête un bien, disons votre patron ou bien votre beau-père, il vous prête une voiture pour faire des courses. Observez l'attention naturelle avec laquelle vous utilisez le bien. Juste parce que vous savez que ce n'est pas votre bien et que ce bien-là appartient à votre patron ou à votre beau-père. C'est pareil. On peut voir ça aussi dans les milieux professionnels de la finance. Vous voyez des gens qui sont de très bons gestionnaires de finances pour le compte de leurs entreprises, mais qui sont de très bons, de très mauvais financiers en ce qui concerne leur compte personnel. Vous voyez, il y a beaucoup d'employés de banque qui ont une des finances personnelles catastrophiques et ils sont généralement endettés jusqu'au cou. Mais pourquoi cette dualité de comportement Pourquoi ils sont efficaces en gestion dans le milieu professionnel et médiocres à la maison Eh bien, c'est tout simple. C'est parce qu'ils ont deux états d'esprit. Au travail, ils considèrent que l'argent qu'ils ont à gérer ne leur appartient pas. Donc, ils l'utilisent avec sérieux. Ils font attention aux sorties d'argent aux dépenses. Pour chaque centime qui sort de l'entreprise, ils se posent la question de savoir est-ce que cette dépense sera dans l'intérêt de l'entreprise. Par contre, à la maison, ils considèrent que tout leur appartient. Donc, évidemment, ils manquent de sagesse. Et ils font n'importe quoi avec l'argent. Ils donnent libre cours à tous leurs désirs désordonnés. Et tous les désirs insatiables de la chair. Voilà ce qui crée nos déboires et rien d'autre. Et donc, ce qu'il faut faire pour être un bon gestionnaire de cette finance personnelle, c'est d'avoir ce même état d'esprit d'intendant chez vous à la maison. Gérer les biens qui sont à votre disposition à la maison dans l'intérêt exclusif du vrai propriétaire, c'est-à-dire Dieu. Voilà, c'était le principe de base de toutes les lois divines pour gérer vos biens matériels. La semaine prochaine, on parlera des autres principes financiers et surtout de l'emprunt. Toujours avant de terminer, je dis à ceux qui m'écoutent pour la première fois que depuis plusieurs mois, je prodigue des conseils en développement personnel, notamment sur les lois divines de gestion des biens matériels. Et plusieurs de mes lecteurs me suivent et évoluent avec moi. Donc c'est pour ça que, délibérément, je ne reviens pas sur certaines notions que j'ai déjà expliquées dans des précédents articles qui se trouvent sur mon blog ou bien les vidéos. Donc, pour éliminer les zones d'ombre, pour mieux comprendre et appliquer mes conseils de, de façon juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet qui s'affiche à l'écran en ce moment-là ou de vous abonner à ma page YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao